Alors c'est tout l'essentiel, je l'ai découverte encore une fois lors de mon premier voyage au Brésil dans, dans la région amazonienne, où euh, j'ai découvert que le bois de rose était une, une espèce en voie d'extinction. De Et donc je me suis intéressé à la question, j'ai vu les spécialistes qui m'ont dit « a maintenant, on a interdit d'en couper un sans en replanter deux. » Donc on en coupe un, on en replante deux. Voilà. Donc, euh, maintenant, quand, alors, donc, euh, à l'époque, euh, c'était en mode disparition, et on disait, il ne faut pas utiliser l'essentiel le de bois de rose parce que ça contribue à, à la déforestation. Puis maintenant, puisque c'est vraiment encadré. Donc, quand vous achetez, au contraire, du bois de rose, de le l'essentiel de bois de rose, vous stimulez l'agroforesterie au Brésil. Voilà. Alors, c'est une essentielle très intéressante, parce que c'est un anti-infectieux doux, non agressif. Donc Moi, je l'utilise beaucoup dès que euh, j'ai un petit problème au niveau d'un ongle, au niveau de la peau etc au lieu de mettre du thym, de l'origan, de la sarriette euh, qui sont de cuisson anti-infectieux je mets du bois de rose et en règle générale ça suffit je l'ai découvert ce bois de rose quand je suis arrivé à Angers ça fait quelques années à l'époque j'étais kiné à mont sur je venais à Angers et euh, j'allais dans un magasin d'ététiques qui était placé plazurément peut-être que vous l'avez connu et j'avais une me Il m'a dit, mais, euh, dit, mais euh, pourquoi vous n'utilisez pas le bois de rose Je lui ah bon Et pourtant, je, je, je, je connaissais un petit peu les plantes. Le bois de rose, c'est un remarquable antiseptique pour les voies respiratoires, pour, pour, pour la gorge, la bouche, etc. Et en deux jours, trois jours, c'était fini. Donc, bois de rose, fait partie de ces, de ces huiles euh, essentielles, indispensables, que vous associez à de la propolis, hein, notamment en cas d'angine. Voilà. Donc elle n'est pas agressive pour la polémiqueuse. Il hein. ne en fait, ben, faut pas non plus en abuser. Hein, que est, tout est question de dose. Insection RL et qui vont la fond le bébé. Également, on peut l'utiliser par voie interne au niveau euh, euh, vagi euh, vaginal. Euh, en même temps, c'est une essence qui vous, qui vous donne de l'énergie. Donc, qui est utilisée dans des mélanges euh, toniques. Voilà. Donc elle est conseillée dans les engines de pour la fatigue générale et une sexuel en général.